Là j'ai détrimé ma voile à fond et j'ai du mal à avancer quand même, il y a un petit vent de face, pas évident. vu l'essence qui reste dans mon réservoir <coughs> j'aurais pas été bien loin bon bah plus carpillard rentre à la maison salut à tous